À 75 mètres de haut, suspendu dans le vide contre les piliers de béton, les cordistes d'Apave scrutent chaque détail du viaduc de la Violette. Tous les six ans, il faut s'assurer que cet ouvrage d'art est en bon état. Ici, plus de 100 000 véhicules traversent la vallée chaque année. Alors, pour perfectionner encore davantage leur travail, les techniciens d'APAV utilisent des lunettes connectées. La lunette connectée, c'est un vrai avantage, euh, parce qu'on a une vision directe de ce que voit le cordiste et on a la vision lointaine en même temps. Euh, donc, pour un spécialiste, euh, c'est assez intéressant. Ça permet de guider euh, nos interventions sur cordes et d'aller vraiment aux endroits cibles euh, pour, euh, pour reconnaître les, les pathologies, voir leur évolution et voir l'incidence sur l'ouvrage. Depuis début octobre, APAV examine plusieurs ponts de l'autoroute A75, celui-ci, situé près de Massiac, est long de 564 mètres. Le travail de ces alpinistes du béton est grandement amélioré grâce aux lunettes connectées capables déploie désormais. Les lunettes connectées ont été déployées dans, dans toutes les agences de France avec un, un premier objectif de réaliser 20% des supervisions terrain à distance. Et Nous utilisons aussi ce matériel en expérimentation, notamment sur cet ouvrage, pour permettre d'avoir une visualisation avec les lunettes connectées depuis l'organisation. Qui est situé à l'arrière de la voiture avec un expert de l'ouvrage. APAV accélère en matière d'innovation et ses lunettes n'en sont qu'un exemple. Ici, ils ont eu également recours à un drone, bien utile pour un vien du coup aussi impressionnant.